Bonjour, mon nom est Dominique Vinet et je suis directrice de la mission culture de l'UCLI. Bienvenue à tous nos étudiants, bienvenue aux étudiants français, bienvenue aux étudiants internationaux qui se joignent à nous cette année. Soyez les bienvenus. Je me permets de vous présenter un petit peu les événements culturels qui se dérouleront sur le campus cette année et je me permets également d'inviter tous ceux d'entre vous qui ont une activité artistique, une sensibilité, à la danse, une sensibilité pour le chant, l'orchestre. Si vous avez envie de faire partie d'une pièce de théâtre, eh bien de multiples horizons, de multiples ouvertures s'offrent à vous cette année. Cette année, euh, quelques éléments sur la programmation. Nous recevrons en septembre une très belle pièce montée par un collectif d'étudiants de Lyon 3, de Lyon 2, euh, avec une inspiration également Ucli, euh, qui verra le jour sur notre campus. Vous êtes invités à voir la pièce à table qui retrace un petit peu les bons souvenirs d'étudiants euh, de, de promotions présentes et passées, un spectacle qui alliera la musique, la magie, la danse, le mouvement. Euh, ce seront des spectacles présentés sur le campus, vous en saurez plus en regardant les écrans et en suivant vos, les mails que vous enverra la Mission Culture. En septembre également, le festival MusiCly avec, avec le Quatuor de Bussy viendra sur nos deux campus pour jouer dans nos amphis pour vous inviter également à un programme musical du 19e et du 20e siècle auquel vous êtes tous largement invités pour commencer et lancer l'année en musique. Nous recevrons également au mois de septembre et également début octobre une belle exposition d'art contemporain, la seconde Biennale d'art contemporain, BHN, Biennale hors normes, qui déploiera sur chacun de nos deux campus des œuvres, que ce soit Campus Saint-Paul ou Campus Carnot, d'artistes d'aujourd'hui, d'artistes actuels qui euh, traduisent dans un vocabulaire plastique leur regard sur le monde contemporain. Cette année sera aussi très belle, puisque nous accueillons au Campus Saint-Paul en décembre et en janvier une exposition d'œuvres originales de Yann Artus Bertrand, Photographie de la terre vue du ciel, photographie également sur le thème de l'humanité dans une exposition intitulée « Human » qui euh, propose des portraits d'hommes de, et de femmes de partout sur la terre, hommes et de femmes qui prennent leur destin en main et qui nous en disent beaucoup sur ce qui fait l'homme, ce qui est l'homme, à ne pas manquer sur notre beau campus Saint-Paul. Vous aurez également l'occasion en février, de euh, voir sur le campus Saint-Paul une seconde fois une exposition consacrée aux grands peintres de la Renaissance, que ce soit Donatello, Léonard de Vinci, euh, que ce soit Raphaël et ô combien d'autres. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Cette exposition d'œuvres en taille originale, de reproduction de très haute qualité, est permise par l'Institut culturel italien, partenaire du projet. Si vous aimez les langues, si vous aimez l'italien, une fois par mois, les mardis, euh, un, une soirée de cinéma italien sera proposée, Campus Carnot notamment, euh, en présence du réalisateur de ces films, toujours en partenariat avec l'Institut culturel italien. Si vous aimez chanter, les chœurs de l'UCLI vous ouvrent leurs portes. Euh, allez sur notre site web et vous aurez toutes les informations relatives au chœurs de l'UCLI. Vous jouez d'un instrument, eh bien, l'orchestre M2CO, Melting Chord Campus Orchestra, vous accueille également à bras ouverts, tous les instruments sont les bienvenus. Rejoignez-nous, écrivez-nous, nous vous donnerons les informations. Si vous aimez le théâtre, eh bien cette année sera consacrée à Don Juan. La troupe de théâtre recrute actuellement des étudiants. N'hésitez pas à vous joindre à eux et à vous joindre à nous. Au nom de la mission culture de l'université, nous vous souhaitons la bienvenue, bienvenue à l'UCLI. Je vous souhaite une année artistique, une année culturelle, une année académique des plus riches. Et à bientôt